Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit, qu voit pas. Donc vous savez que je suis l'un des cofondateurs de Mediapart, et Mediapart est un journal indépendant, et c'est dans nos gènes. Et donc euh, partout où il euh, y a un débat public euh, sur la question de la liberté de la presse, euh, nous aimons y prendre la parole, parce que euh, nous avons le sentiment que nous vivons en France, une régression démocratique majeure, euh, jamais, depuis la libération en France, la presse, n'a été dans un état de servitude aussi marqué qu'aujourd'hui parce que qu'elle a été rachetée par une dizaine de milliardaires au plan national et puis par une banque, par exemple, pour toute la façade Est de la France, le Crédit Mutuel qui peut-être tout. Et du coup, ça a abîmé le contenu, les contenus éditoriaux des journaux et donc ça a mis en cause l'un des droits de l'homme fondamentaux qui est le droit de savoir, qui est pourtant garanti par la Déclaration des droits de l'homme. Et donc nous pensons à Mediapart que euh, s'il y avait un jour dans notre pays une majorité progressiste, elle devrait avoir à cœur de défendre une grande loi pour refonder le droit de savoir des citoyens, donc pour euh, faire une loi contre les concentrations dans la presse, pour euh, défendre l'indépendance des rédactions, mais aussi pour défendre les, les, les lanceurs d'alerte, les protéger, aussi pour interdire le secret des affaires que l'Europe voudrait promouvoir par une directive. Voilà, bref, on se dit qu'il y avait une majorité à l'Assemblée de députés progressistes qui acceptaient, parmi d'autres combats, de porter celui-là, ce serait très important parce que notre sentiment, c'est qu'il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés et il n'y a pas de citoyens éclairés sans une presse libre et indépendante. Donc c'est un combat que nous aimons porter. Je veux défendre ces, ces valeurs-là en disant que, voilà, il y a, y a euh, pour quelqu'un qui se présente. Euh, aux élections législatives, voilà, il y a un très beau combat à ce mener. Qu voit, ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Ce qu'on voit, est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, est ce qu'on voit pas.